Alors on va attaquer maintenant une série de questions qui concernent le, la gestion du, des adventices dans le, dans le couvert. Alors la, la première question c'est, faut-il maîtriser les repousses de céréales dans les couverts courts entre deux pailles Une question de Frédéric. Euh, la réponse va être euh, assez rapide. Oui. Oui. Alors on a deux solutions. Euh, la première, euh, et c'est souvent l'orge qui est assez violente à ce niveau-là, euh, donc un, un antigraminé peut être euh, bienvenu pour euh, éliminer euh, les, les repousses de céréales et de se retrouver dans une situation euh, très dicote. Bien entendu, le couvert devra être calibré euh, avec des dicotylédones pour euh, pouvoir supporter l'application. La, euh, si on est en, en agriculture euh, biologique, dans ces cas-là, euh, on est obligé de passer par un, un déchômage qui va faire lever et ensuite un scalpage qui permet d'installer le couvert et qui normalement doit permettre d'installer un couvert qui restera relativement propre parce qu'en en fait, on aura déjà éliminé une présence euh, d'une une grande partie des repousses. Et, et donc le couvert va garder ensuite le sol propre jusqu'à l'installation suivante. Dans ces conditions-là, on perd un petit peu de temps euh, sur l'installation et on est un peu plus dépendant dans la réussite des conditions météo, comme cette année euh, où cette, euh, ce jonglage-là était un peu plus compliqué à réaliser.